Wesh, bien ou quoi Tranquille ou quoi Ouais, ouais, ouais, c'est bon, tranquille. Et voilà, nous allons encore une fois devoir parler du Paris Saint-Germain. Ce club qui trouve toujours un moyen de se retrouver dans la sauce. Et quelle sauce ben, Une sauce qu'on aimerait goûter. Une sauce qui pue le caca. Une sauce bouseuse. Une sauce que si tu vois dans la rue, tu essayes d'éviter à tout prix. Mais le Paris Saint-Germain, fausse dans la sauce, tous les jours Malgré que le Paris Saint-Germain se retrouve éliminé, je vous rappelle, éliminé de toutes les compétitions, ils arrivent à, encore une fois, nous faire parler d'eux en négatif, mais pas pour le foot. Parce que là, au foot, ils ne peuvent plus rien faire. Maintenant, il faut qu'ils vendent du papier. Il faut que les séries se mettent en marche. Parce que le Paris Saint-Germain peut se retrouver sur Netflix, sur Prime Vidéo, sur tout ce qui est vidéo à la demande, normal le Paris Saint-Germain et les feux de l'amour, c'est le même combat. Tous les jours, ils se battent pour trouver des nouvelles histoires. Et là, quelle histoire ils nous ont pendu Lionel Messi, l'homme aux sept ballons d'or, celui qui a remporté la dernière coupe du monde tout seul, aurait quitté l'entraînement parce qu'il n'appréciait pas l'entraînement que Christophe Galtier aurait mis en place. Vous vous rendez compte Ça veut dire qu'au Paris Saint-Germain, les employés, tu leur donnes des ordres, ils peuvent dire non et puis ils rentrent chez eux. Et il n'y a pas de problème. Et le lendemain, ils reviennent. Salut, ça va tout le monde <rire> Ouais, hier, je n'avais pas envie de le faire. Hein. Aujourd'hui, c'est quoi qu'on fait Ça encore Je rentre chez moi. Et puis, il reçoit son salaire normal. Vous vous rendez compte C'est quel genre de film qui est en train de se passer au Paris Saint-Germain Mais ça, c'est des films que tu peux voir qu'au Paris Saint-Germain. Hein. Au Real de Madrid, impossible. Un joueur qui fait son malin Oh là là Mais il va se retrouver dans les échos. Même quand... Vous allez lui montrer un ballon. Lui-même, va dire, oh là là, non, j'ai peur, je ne veux plus voir le ballon. C'est terminé. Ils vont le dégoûter du ballon. C'est fini. Même à Manchester City, on se souvient de Tevez qui a voulu faire le malin, qui a quitté un match. Il s'est retrouvé à faire du golf. Mais quand tu fais ça au Paris Saint-Germain, tout va bien. Tout va bien. On te défend. On te dit, oui, mais oh mais quand même, euh, voilà, euh, c'est pas normal, c'est pas facile. Hein. <rire> oh là là Et là, on a vu que le papa de Lionel Messi est carrément parti faire des stories où il dit, ouais, c'est n'importe quoi, c'est pas vrai. Oh là là Non, mais vous, là, les Argentins, vous vous prenez pour qui hein Donc toi, tu viens au Paris Saint-Germain pour faire ta cas hein Non, mais c'est vrai. Il faut dire la vérité. Le Paris Saint-Germain n'est pas un club de foot, c'est un club toilette. Ça veut dire que les joueurs quand ils arrivent au Paris Saint-Germain, ils font ce qu'on fait dans les toilettes. C'est-à-dire, ils font caca sur le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain est un club toilette turque. Tu comprends Ça veut dire que quand tu arrives là-bas, là, hein, dans les toilettes turques, c'est pas pour faire des, des dessins. Non C'est pas pour lire, lire, un, lire un journal et t'asseoir et faire... Euh, voilà, bon, non, tu viens pour... Casser les toilettes hein? Voilà C'est ça le Paris Saint-Germain Le Paris Saint-Germain est un club de toilettes turques Il faut aller là-bas pour chier bien comme il faut Mais de manière hein? Salace Tu chies comme un, comme un guerrier Tu chies bien hein? Et là, tu es admis au Paris Saint-Germain Ben oui Parce que si tu ne fais pas caca aux toilettes, si tu viens aux toilettes pour nettoyer, ben le, le Paris Saint-Germain, il n'aime pas ça il n'aime pas les joueurs qui viennent « Oh, attention, c'est sale ici !» Non, non, non Fais caca Fais caca sur le Paris Saint-Germain Ça veut dire que là, les joueurs qui ont de l'expérience et qui ont bah, du bagage, le Paris Saint-Germain ne peut rien leur dire. Ça veut dire que Lionel Messi, quand il rentre dans le bureau des Nasser, Nasser, il est oh « veux tu veux quoi hmm? je comprends pas qu'est ce que tu veux tu veux quoi la lune je te ramène la lune tu veux quoi dis moi tout <rire> tu veux pas t'entraîner tu t'entraînes pas je comprends pas je comprends pas